Continuons notre, notre présentation là, du, du programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat et à la création de start-up, euh, initié par euh, Tanion avec le support de l'AUF. Euh, nous avons vu cinq, euh, cinq éléments jusqu'à présent. Le premier élément c'est effectivement la, euh, la petite histoire pour montrer un peu quelles sont en fait les, les, les, les, je dirais les, les qualités personnelles à développer. Pour, euh, pouvoir se lancer dans cette aventure la deuxième c'est euh, bah, comment, comment communiquer comment communiquer et là on verra avec cette présentation le pitch avec la communication est un, est un enjeu important pour partager ce qu'on veut et rallier les gens à sa cause Le troisième point c'est l'équipe euh, comment on, on structure son équipe euh, qui, qui est importante pour la, le succès du projet qui est un élément très important le quatrième point euh, est c'est l'effectuation c'est comment finalement euh, on, on change d'une approche causale objectif moyen à je dispose de quoi euh, avec ça je peux faire quoi et je peux rallier euh, quelle personne à mon projet pour pouvoir continuer et, et, et progresser le le, quatrième, le cinquième point pardon c'est effectivement bah, que tout ça se fait si on est dans un écosystème qui permette une protection une protection et aider, en fait, ces jeunes pousses à se développer et à contribuer pleinement au, au, au développement économique de, de, de, de certaines régions et, et, et, et à l'emploi et, et à la création en général. Et nous allons voir, donc, en sixième et dernière euh, présentation de, de, de, de, de, de ce programme, le, le pitch, le pitch, alors ça n'a l'air de rien, le pitch, en fait, c'est quand même la fenêtre, la fenêtre qui va concentrer l'ensemble du travail que vous avez fait pour, en 15 minutes, arriver à convaincre les gens de vous suivre dans votre aventure. Donc, c'est que ça et c'est tout ça. Euh, je faisais une, une formation pour des, des jeunes start-upers vietnamiens il y a, y, a, y a deux jours. Je leur ai dit, votre, votre projet qui fait 25 pages, 30 pages, il va falloir que vous le résumiez dans 10 slides et que vous arrivez à convaincre les gens que euh, ce que vous faites, eh ben, il faut qu'ils viennent avec vous, il faut qu'ils soient avec vous dans cette aventure, parce que c'est une aventure extraordinaire. Le pitch, c'est ça. Le pitch, c'est l'histoire, c'est ce qu'on appelle Elevator Pitch, c'est vous imaginez que vous êtes dans un ascenseur, à côté de votre chef, que vous voyez très rarement, et dans une, vous avez une idée, et vous avez 30 secondes pour le convaincre dans l'ascenseur, et l'unique objectif du pitch, c'est que le patron, alors ici ça peut être euh, le financeur, ça peut être une grosse entreprise à euh, qui vous voulez vendre votre idée, qui sort de l'ascenseur et qui dit c'est intéressant, revenez-moi dans, dans mon bureau avec votre équipe, on va en parler sérieusement. Le pitch c'est ça, c'est simplement arriver à convaincre qu'on vous ouvre une porte pour que vous arriviez à avoir un deuxième rendez-vous. Ça c'est l'objectif du pitch.